alors je voudrais améliorer ma présentation ici pour ne prendre que euh, mes robots pour ça je vais utiliser GIMP Donc, je l'ouvre j'ai enregistré mes images lego 1, lego 2, lego 3 je vais fichier ouvrir je prends lego 1 je peux le mettre ici en plus grand si c'est trop petit euh, et là je vais commencer par faire une sélection Rectangulaire, alors là je clique droit, j'ai bien sélection rectangulaire, je vais faire un rectangle et je vais inverser ma sélection, sélection inversée et j'appuie sur la touche supprimer de l'ordinateur du clavier qui est en haut plutôt vers la droite. Ici c'est pas des trucs bizarres, c'est juste que ça va être transparent et en fait c'est pratique. Euh, ça, c'est parce que ma mon image, elle était euh, lego.png et elle avait une transparence. Si c'est pas le cas, il fallait d'abord que je mette transparence. Et là, voilà, ajouter un canal alpha, il y a déjà ce canal de transparence. Ça, c'est bien passé, on verra tout à l'heure. Maintenant, je veux effacer encore ce qui est autour, là, affiner ma, la... la, la, la, la ce que je veux garder. Je vais aller dans cette cette icône-là. Alors peut-être, j'ai sélection par couleur. Mais c'est la quatrième, là. Donc je vais dans sélection contiguë. Je me mets ici. Ah, et là, ce n'est pas assez. Alors je vais augmenter mon seuil. Par exemple, je me mets à 44. Je refais ça. Voilà, et là, il enlève bien davantage et il n'enlève pas mon logo. Tout va bien. J'appuie sur supprimer. Il enlève tout ça. Je reviens ici. Ah mais là, il enlève trop. Je diminue mon seuil. Ça, ça s'appelle, euh, si je l'ai pas, si je vais dans boîte euh, fenêtre et dans boîte à outils. Voilà, comme ça, il s'affiche bien. Donc, je resélectionne là et voilà. Et là, il enlève exactement ce que je veux. Donc, j'appuie sur la touche supprimer. Et puis maintenant, je vais écraser mon Lego 1.png. Et quand je double-clique dessus, voilà. Donc ne pas s'inquiéter tous ces petits carrés là autour, c'est juste que c'est transparent. Ça me dérange moi, je voudrais juste le logo. Je peux aller ici dans image, découpage futé et là, il me met juste ce dont j'ai besoin. Je peux de nouveau écraser l'ego 1. Hein. Quand je reviens sur Book Creator, si je vois ce que ça donne, je vais sur la dernière j'ajoute une page je vais donc ajouter une image chercher mon image de lego 1 hein, là pour voir ce que ça donne alors c'est en petit parce que moi j'ai pris une image petite mais euh, voilà au lieu d'avoir tout le gros machin de tout à l'heure j'ai juste mon image que je peux agrandir et là j'ai pas tout le truc autour qui me dérangeait je peux affiner si je veux vraiment revenir ici Là, il y avait un petit truc euh, de rectangle. Là, il y avait une tache. tâche. Bon, voilà, je refais un rectangle, supprimer. Et il va m'enlever là. Voilà